L'émotion étrange Qui me fascine autour qu'elle me dérange Je frissonne, poignardée par le goût C'est ça, c'est la c'est La blessure traverse mon cœur Et j'ai l'amour dans la douleur Je mon pour plus de poisson